Alors qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle de Tony Étonnant, mélange un peu de, des genres, ouais. avec des, des jeux de mots exceptionnels, une écriture incroyable, mais aussi un peu de dramaturgie, un peu de, de folie avec les drones, des choses assez, assez insensées en fait. Donc un, un vrai voyage. Super, merci. C'est tout à fait génial parce qu'on s'y croirait vraiment. Est tout, tout est trop vrai et très très très bien amené. On rigole tout le temps, mais on rigole de situations qu'on connaît trop souvent. Vous avez pensé du spectacle de tout le Super, milieu, là. le deuxième de ouais. spectacle est toujours aussi fan. Super, <rire> génial. Bonsoir. Bonsoir monsieur, alors qu'avez-vous pensé de ce spectacle Alors moi ce que j'ai pensé en premier, ce qui m'a surtout frappé, qui m'a fait plaisir, c'est que ça, ça On avait vraiment la sensation que c'était du vécu, que c'était honnête, que ça sortait du cœur en fait. Voilà, c'était de la vérité vraie, de la vie vécue. Et...